Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle de comment propulser encore plus votre business Amazon, encore plus loin, en se servant du service « Fulfillment by Amazon » pour faire du dropshipping avec votre site Internet, Shopify ou BigCommerce. Ça, ça veut dire que vous n'avez pas à gérer de l'inventaire à la maison si vous voulez vendre via votre propre site Internet et ça va vous permettre de faire encore plus de ventes, si c'est pas génial ça. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Alors, cette vidéo va vous montrer comment faire en sorte d'utiliser votre inventaire dans les entrepôts d'Amazon afin que Amazon expédie vos produits chez les clients qui lui ont acheté à même votre site internet. Je vais vous expliquer comment faire étape par étape tout ce dont vous avez besoin de savoir afin de mettre en place ce système. Il existe deux grandes plateformes qui permettent de faire ça, à ma connaissance, corrigez-moi si j'ai pas fait bien mes recherches, mais à ma connaissance, vous avez Shopify qui permet de faire ça et BigCommerce. Les deux sont très semblables. Les deux, les prix sont relativement semblables, sauf qu'il y a quelques petites différences euh, entre Shopify et BigCommerce. Donc, on va commencer avec Shopify. Euh, bon, comme que je vous dis, le but, c'est de vous créer un site Internet. Euh, puis, les clients vont pouvoir aller euh, acheter votre produit directement sur votre site Internet sans même autant savoir que vous vendez aussi sur Amazon. Et Amazon vont expédier euh, votre produit chez le client. Maintenant, pour tarification, je vais aller voir ça avec vous. Bon, vous avez un essai gratuit de 14 jours sans aucune carte de crédit requise. Alors, vous allez pouvoir jouer dans, dans, dans la plateforme, essayer de regarder les différents templates qui s'offrent à vous. Il y a des templates de site Internet qui sont gratuits. Il y en a qui sont euh, payants. Vous allez pouvoir euh, regarder ça euh, plus en détail pendant votre 14 jours d'essai gratuit. Maintenant, vous avez trois forfaits disponibles. Celui à euh, 29 par mois, à 79 par mois ou à 299 par mois euh, US. Ici, si vous avez bon euh, toutes les options qui sont à vous selon le type de forfait. La Différence majeure, c'est que plus que vous payez par mois, moins que vous allez avoir de frais sur, euh, sur les, les transactions. Donc, si, par exemple, si je prends le forfait à 29 par mois US, je vais payer 2.9% plus 30 sous sur chaque transaction qu'un client va faire pour la carte de crédit, pour les cartes de crédit canadiennes, carte de crédit internationale ou American Express, c'est 3.5% plus 30 sous, etc. Là, vous voyez que plus que vous payez par mois, moins que les frais sont, euh, sont élevés. On s'est fait le tour pour les forfaits euh, avec Shopify. Je vais maintenant vous montrer les forfaits avec Big Commerce. Je vais aller ici sur Essential, Pricing. Bon, encore une fois, vous avez un euh, essai gratuit. Lui, il offre 15 jours d'essai gratuit. Je vais cliquer sur Pricing. C'est relativement pareil. Bon, le standard. Euh, forfait standard, c'est à 29,95 par mois US. Le plus 79,95. Le pro 2,49 et 95 US. Euh, encore une fois, vous avez toutes les, les options euh, qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir regarder ça plus en détail. Ici, si vous prenez le forfait euh, le moins cher, vous avez tout ça de pas compris. Euh, bon, vous avez compris qu'est-ce qu qui est coché, c'est inclus. Qu'est-ce qui est pas coché, c'est pas inclus. Maintenant, pour les forfaits, en fait, pour les, euh, les frais de transaction, ici, euh, celui avec 9,95 est à 2,9 et 30 sous de plus par transaction. Je vais juste aller voir c'est quoi la différence. 2,9 plus 30 sous, je pense que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Donc, c'est vraiment... Moi, je vous conseille de... Euh, prenez l'essai gratuit, puis euh, allez voir. C'est plus, après ça, une question de template. Si vous aimez euh, les templates plus de Shopify ou les templates de BigCommerce. Il y a d'autres différences aussi entre les deux que je vais vous dire euh, dans pas grand temps. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir un compte Shopify et mettre en place le système pour que euh, vos produits Amazon s'envoient directement aux clients qui l'ont acheté sur euh, votre plateforme. Donc, je vais rentrer ça ici info. Bewildandfree.com. créer un mot de passe. Nom de votre boutique, on va l'appeler Baby Stuff. Bon, ça existe déjà, Baby Stuff. Uh, Baby Stuff 2. Juste pour cet exemple Ah, ça existe déjà! Baby Stuff 2019. On va créer notre boutique. Ça prend quelques instants là, pour que tout se mette en place. Bravo, votre boutique est prête à démarrer. Bon, ils vont vous poser des questions. Que vendez-vous? Euh, je vends des produits sur un autre système. Euh, qu Quel système utilisez-vous le plus? Je sais pas s'ils si ont IB. Vous pouvez marquer autre. Si vous avez un autre site internet comme ça, vous vais marquer autre dans ce cas-ci. Pourquoi créez-vous cette boutique? Je veux démarrer une nouvelle entreprise. Je veux déplacer mon entreprise à distance vers Shopify. Vous sélectionnez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Quel est votre chiffre d'affaires actuel? Je veux dire... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui semble le mieux pour vous? Puis maintenant, ici, il vous pose la question, configurez-vous une boutique pour un client ou une cliente? Non, c'est pour votre société euh, à vous. Bon, maintenant, ici, il me demande de rentrer les informations. Je vais rentrer mes informations super vite, puis je vais vous revenir. Alors, bienvenue sur la plateforme de Shopify. Ici, vous avez bon, l'accueil, vos commandes éventuelles, la liste des produits, des clients, analyse de données, marketing, réduction, qu'est-ce qui est rabais et les applications. Ça, c'est euh, est où est-ce que vous allez trouver l'application en fait pour lier votre compte Amazon, votre service de fulfillment par Amazon avec votre site de euh, Shopify. Puis ça ici, c'est votre boutique en ligne. Vous sur boutique en ligne, là vous allez voir, euh, dans le fond, ça c'est votre site internet en tant que tel. Euh, vous allez pouvoir ici jouer avec votre thème, votre template. Euh, par défaut, il offre le template qui s'appelle « Début », mais si vous cliquez ici « Thème gratuit »,« découvrez les thèmes gratuits », vous allez pouvoir euh, changer le template de votre site internet. Je vais juste aller vous, euh, vous montrer c'est quoi les thèmes gratuits. Il y en a une dizaine, je crois, si ma mémoire est bonne. Bon, aussi, vous avez vos templates gratuits. Vous savez, mettons, si je prends « Venture », vous pouvez avoir... Et Vous avez aussi des styles qui sont inclus. Bon, vous avez comme le style « Snowboard »,« Outdoor » ou « Boxing ». Donc, c'est très « User Friendly ». Vous avez seulement... Regardez, si je fais « Ajouter ce template-là à » mon, à mon site Internet. Maintenant, ici, vous allez « Personnaliser ». Ça, c'est votre site Internet en tant que tel. là Vous allez pouvoir changer bon, vos images. Vous allez pouvoir changer votre catalogue. Allez ajouter vos produits ici. Vous allez pouvoir euh, ajouter votre adresse. Vous allez pouvoir ajouter euh, des liens vers vos réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer que euh, c'est extrêmement user-friendly. Moi, je trouve que c'est encore mieux que Wix. Bon, je vais revenir à, mon, à ma plateforme de Shopify. Puis pour mettre en place le système que je vous parle et que j'ai vraiment hâte de vous montrer parce que sincèrement, là, ça va juste augmenter encore plus vos, euh, vos ventes parce que vous allez rejoindre encore plus de gens avec, euh, avec votre site Internet de Shopify ou BigCommerce. C'est un ou l'autre. Donc, vous allez dans « application Maintenant, vous allez cliquer sur « Visiter le App Store de Shopify ». Puis là, vous allez chercher « FBA Shipping ». Ici, vous allez cliquer sur Amazon FBA Shipping par Byte Stand. Bon, cette application-là est. Vous avez 7 jours d'essai de, gratuit. Par la suite, c'est 25$ dollars par mois pour avoir cette application, pour avoir les avantages que. Euh, de pouvoir prendre vos, votre inventaire dans les entrepôts d'Amazon et de les envoyer à vos clients de votre plateforme Shopify. Donc, je trouve que c'est relativement... Euh, c'est pas beaucoup de frais. C'est des frais qui sont absolument ridicules parce que vous allez faire tellement plus de ventes, vous allez faire tellement plus de profits avec ça. Donc, vous allez cliquer sur « Add app ». puis Maintenant, vous allez cliquer sur « Installer l'application ». Là, vous allez suivre euh, les, euh, les instructions. « Let's get started ». Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est le FBA Shipping by Banston? En fait, l'application, c'est comme... Dans le fond, ça dit c'est comme un couteau suisse pour tous vos besoins d'expédition FBA. Ça va faire en sorte que ça va indiquer les tarifs d'expédition en temps réel d'Amazon en fonction de l'adresse de votre client et des produits que euh, le panier contient. Ça va envoyer un nombre illimité de commandes à Amazon pour exécuter euh, toutes les commandes sur, euh, que vous avez eues sur votre site de Shopify. Ça va communiquer toutes les informations de suivi et d'exécution à vos clients. Donc, ça va envoyer euh, l'information de tracking number à vos clients. Ça va vous permettre d'utiliser une ou plusieurs euh, comptes Amazon partout dans le monde entier. Ce qui veut dire que si vous vendez sur Amazon.com, Amazon.ca, Amazon Europe, soit UK, euh, France, Italie, Espagne, etc., vous allez pouvoir tout faire ça sur cette même plateforme-ci. Um, puis ici, euh, tout dépendant de où est-ce que le client qui a acheté votre produit sur Shopify, ça va faire en sorte que l'application va sélectionner l'entrepôt le, Amazon le plus près de chez lui puis ça va l'envoyer à ce client -là. Donc ensuite, vous allez cliquer sur « Next ». Ici, vous allez cliquer sur « Check for carrier calculated shipping ». Bon, maintenant ici, je suis bloquée parce que ça dit que mon carrier calculated shipping n'est pas... Euh, n'est pas activé. Euh, la seule façon de l'activer, c'est d'appeler à Shopify ou vous euh, prenez le chat euh, du Customer Service puis euh, vous demandez à ce qu'il active cette fonction. Euh, moi à l'époque j'ai fait ça par via le chat, puis ça prend euh, ça prend quelques minutes puis c'est activé. Si vous payez votre, euh, votre plan Shopify par, euh, par mois, si vous prenez le forfait mensuel, c'est 20$ de plus par mois pour avoir cette, euh, cette option d'activer. Si vous avez payé votre magasin une fois, puis vous avez, dans le fond, votre forfait à l'année, cette option est gratuite. Je m'explique. Ça ici, on a fini, on est terminé avec ça. Je vais cliquer sur « Sélectionner un forfait ». Si je prends le forfait « Basic », dans le fond, si vous prenez ce forfait-là, vous payez 29 US à tous les 30 jours, vous devez payer 1,20 20 d'extra pour avoir la fonction de l'expédition calculée. Si vous prenez cette option-ci, que vous payez 312 une fois, puis que vous avez votre forfait euh, pour l'année au complet, et même que vous sauvez 36 US à cette, cette option-là, vous ne payez pas de frais pour avoir l'option du, du calculateur de shipping activé. Maintenant, par la suite, après que vous ayez, euh, bon, sélectionné un forfait, si vous prenez le 29 du US par mois ou 312 pour l'année, vous allez pouvoir revenir ici à Application et terminer euh, l'installation de votre application. Je ne pas plus loin. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo par la suite là, de comment mettre en place la boutique euh, Shopify, mais il existe tellement de vidéos là-dessus comment optimiser votre boutique Shopify. Puis même que Shopify ont des vidéos YouTube sur comment là, mettre en place une boutique en ligne. Donc, euh, je vous laisse, euh, je vous laisse ça entre vos mains. Maintenant, on va aller voir BigCommerce. C'est très, très similaire. Je vais juste essayer de euh, me créer un compte faire le même exercice et je vous reviens maintenant pour euh, installer l'application c'est encore avec euh, ByteStand, c'est la même application sauf que euh, avec big il faut installer deux applications Maintenant, vous allez cliquer ici sur « application pour aller télécharger aussi. C'est aussi l'application de ByteStand. Donc, je vais cliquer sur « BigCommerce Application. Maintenant, ici, vous allez chercher pour ByteStand. Vous allez devoir euh, installer les deux applications. L'application numéro 1 va s'occuper euh, du transport, du fulfillment, de la livraison, etc. Cette application-là, elle est gratuite. Vous allez devoir aussi... Euh, Connecter cette application ByteStand ici parce que ça va dans le fond relier vos produits qui sont dans votre Amazon Seller Central et ça va les envoyer directement sur BigCommerce. Donc si vous avez besoin de cette intégration-là, vous avez de 7 jours gratuits et ensuite vous avez un 20$ de frais mensuels. Donc vous allez procéder à la même technique que j'ai faite avec Shopify. Vous allez installer ces deux applications-là. La grosse différence avec BigCommerce, c'est que si vous vendez euh, sur le marketplace d'Amérique du Nord et le marketplace d'Europe, vous ne euh, pouvez pas faire du dropshipping euh, avec BigCommerce euh, dans les deux marketplaces. C'est vraiment un ou l'autre. Si vous choisissez votre... Euh, vous allez d'abord choisir si vous voulez faire du dropshipping en Amérique du Nord ou faire du dropshipping en Europe. C'est un ou l'autre. Puis pour cette vidéo, je ne vais pas continuer avec l'installation de, de ces applications. Ça, ça revient du pareil ou même avec Shopify. Vous allez l'installer, puis vous allez suivre les instructions. Et aussi, BigCommerce ont des, euh, des vidéos d'instructions sur comment mettre en place votre site Internet sur BigCommerce. Comme que je vous dis, les deux ont des pour, les deux ont des comptes. Il faut juste voir à qu ce que vous avez besoin euh, comme option. Puis euh, voilà. C'est vraiment génial. Euh, ça va encore plus propulser votre business Amazon. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que, bon, comme que je disais, vous allez pouvoir rejoindre certaines personnes qui ne sont pas familières avec Amazon. Ils vont penser que c'est vous-même qui faites l'envoi de ces produits-là quand que c'est l'entrepôt d'Amazon le plus près de chez lui qui envoie vos produits. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je trouve ça là, totalement génial. Comme, euh, comme système. Donc, si vous avez des commentaires des questions, n'oubliez pas euh, de le mettre en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!